Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Adolphe 1 de S a été élu. Ils récupèrent le, le siège de l'Empire depuis longtemps. Ils n'ont pas encore passé la première réforme. Il y a des gens qui votent pour la Bohème, beaucoup. Avoir l'Empereur allié, ça peut servir. Euh, J'ai beaucoup de revenus, mais pas de quoi me payer des, des super conseillers pour l'instant. Euh, je vois que la Castille est en guerre contre la France. Pour quel motif Défenseur face à France dans la conquête française de Dijonais. C'est la France qui s'est dit qu'elle pouvait attaquer euh, la Bourgogne. Ah Probablement parce que la Castille... Non, ils sont alliés à la Bourgogne. Pas d'histoire de... Pas de, de défenseur de la foi. Je croyais que c'était le drapeau de la Pologne qui ressemble franchement pas mal on se l'avoue Serbie et la Pologne euh... je vois la différence mais en y regardant à hein, deux fois hein. les Moldaves vont devenir un état à part entière de notre pays de notre empire si je peux dire et ça rapporte 1,40, c'est très bien très très bien J'ai oublié de mettre en général, bon, en tout cas, ça ne m'aura pas coûté trop cher en troupes, mais. C'est pas le truc le plus futé à faire. Faudrait que je monte tech 9 sur les deux techs. Et après je pense qu'on attendra l'institution. La Moscovie a de l'avance sur la Lituanie. C'est marrant. Euh... Je voulais attaquer ici aussi, mais ils sont allés à et de Balouch. C'est pas super puissant. On reviendra sur eux après notre guerre contre Venise. Qu'on va attaquer dès à présent avec l'aide de la bohème. Et pour prendre cette bande de terre. Nickel, j'ai pu arriver avant leur bateau. Les miens sont rangés normalement. Gagner, on va les déplacer un petit peu. Cas où j'ai des occasions de faire des sorties. Genre là, c'est une occasion ça. Juste les hospitaliers. Et les Vénitiens à côté. Mais... Nickel, belle sortie. ne cèderait pas la l'accès militaire, eux. Petit fripon. Venise était déjà impliquée dans une guerre Ouais, contre la Bourgogne, la Flandre, la Castille, l'Aragon. Ah, elle est aux côtés de la France. C'est vrai qu'ils sont alliés. Sauf que la France perd sa guerre. Ah non, elle gagne. Mais en, en termes d'occupation territoriale, elle a perdu une grosse section. La Provence qui est alliée avec la France. Euh... Ah non, la Provence qui est ennemie avec la France. Bon, si j'ai jamais l'accès, la Pologne va. Pro la Bohème va probablement faire le boulot. Ça m'arrangerait quand même de pouvoir passer. Ah, je peux passer là, d'accord. Ça fait un long détour, mais. L'important c'est de passer. 16 bateaux, surtout des galères. On tente pas. On est arrivé sur l'île, c'est déjà ce que je voulais. Ça, je peux prendre le siège de Corfou. C'est tombé. Ils ont fait la paix. Une des deux paix. Et là, on se refait attaquer par euh, Ferrari qui est gros, gros, gros. Ferrari a plutôt l'habitude de disparaître. Je trouve... Là, ils s'en sortent bien. Est-ce qu'on peut faire un autre... Euh... Général sympa, c'est bon. Euh... Où est-ce que j'ai des canons On va en refaire. J'ai besoin de plus de canons pour mes sièges. Voilà, On double la quantité de canons. On augmente un peu les chevaux aussi. France est alliée à hospitalier. Eh bien, je ne suis pas proche de faire disparaître les hospitaliers de la carte. Disons ça. Je veux bien Podol. Et autrement, je vais réclamer des territoires lituaniens. Waouh! La grande réforme législative. Le sultan Soliman Ier fut appelé par son peuple Kanoui Suleiman, le législateur, du fait de son règne emprunt de justice et à son œuvre législative. Tout en codifiant les lois ancestrales, le Kanoun, il œuvra en même... dans le même temps avec le célèbre Saïd al-Islam, Elboui Elme el, el, el -fendi, je prononce n'importe comment, je sais, c'est pas grave, à les aligner sur la loi islamique de la charia. Donnant ainsi la naissance au système légal harmonieux pour l'ensemble de l'Empire. Si je fais ces lois, j'obtiens de la réforme gouvernementale, de toute façon, d'accord, donc la question c'est 25 de légalisme plus moins d'autonomie partout, ou alors un point de stabilité. C'est bien les points de stabilité, mais euh, faire diminuer partout l'autonomie, ça m'a l'air plus intéressant. ils étaient à 40, ils sont passés à 30 euh, peut-être qu'on va avoir un impact sur les revenus je gagne 72 peut-être que c'est déjà mis mais... ah, Serbie attaque Albanie je pense qu'ils sont pas soutenus par la la 73.6 bon. peut-être que j'ai gagné deux Ducas peut-être que c'était déjà passé je ne sais pas, on verra indépendance garantie par Venise indépendance garantie par Venise mais ils n'ont pas rejoint ou alors ils ont attaqué malgré Venise. Non, ils n'ont pas rejoint. Je pense qu'on pourra jamais faire le siège de Venise. Malheureusement pour eux, ils ont plein de territoires. Euh, Urbillon et vassal de Venise peut-être. Ouais. On faire un siège de plus à faire. Je dis pas non. Et j'ai plein de canons qui ont été finis. Plus quelques cavaliers. On va laisser la Serbie manger l'Albanie la... et probablement qu'on attaquera après et qu'on prendra des territoires à la Serbie et potentiellement des territoires albanais. Vu que j'ai des revendications sur toute la Serbie, on va plutôt s'occuper de la Serbie. Euh, hop. Allons changer le... la vitesse de siège, accélérons là. alors, on va laisser les nobles puissants, je préfère plutôt que de limiter le, la descente de l'autonomie, il y a pas mal de vénitiens par là, on va probablement pouvoir les attaquer une fois qu'on aura cette armée de disponibles, Je peux faire les janissaires. Euh, ignorons les, on gagnera du prestige facilement. Mon avis. Ah j'ai pas le commandant. Donc, on va faire l'inverse. Oh, vous allez là-bas. Fin du siège de Florence. Ça tombe, ça tombe. l'inverse que je voulais faire. Ils sont que 20 000 mais ils sont plus... j'aurais pu leur mettre des canons aussi. Ils sont un super général et ils sont moins utiles sur le siège et plus utiles ailleurs. J'ai des diplomates de libre, autant en profiter pour améliorer nos relations. Euh, et continue le réseau d'espionnage. De ce côté-là, j'ai revendiqué une seule province pour en demander deux. Pas grand-chose de plus, mais c'est toujours 7 prix. Alors, je sais à peu près ce que je vais faire. On va mettre 1, 2, 3. Et après, aider, aider là-bas. Fin de la trêve avec Lituanie-Pologne. Gagner la bataille. Ça retombe tout seul, pas besoin de s'en occuper. Je pense que Venise commence à avoir des soucis à se faire. Ils y vont, ils y vont au ainsi On sait que c'est les montagnes. Un peu, ils ont pas tout leur moral. Perdu de vue, ils vont en oh. retargue. Maintenant ah on vienne. Ah on grase. Ah je les attrape. Fin ah, le siège du Urbino. On écrase l'armée encore une petite fois. C'est faux, Venise vaut beaucoup de scores de guerre. une petite sortie de bateau pour euh, terminer en beauté je sais euh, plus curieux que même avec mes bateaux j'ai passé je sais pas si taper ça vaut la peine on peut tenter on se repliera sinon 36-14 on a gagné ça nous a fait monter encore un peu plus en score de guerre donc qu'est ce qu'on réclame moi je réclamerais bien ces territoires là Là, il va dire il n'y a pas le fort. Peut-être Ouais, c'est ça. Tant pis. Sans... On ne prendra pas ça. J'ai cliqué sur Raguse. Je peux demander vraiment énormément de trucs. La question, c'est... Comment faire pour que... Une grande partie de l'Europe ne soit pas dans la coalition Peut-être qu'on va aller jusqu'à Raguse et on s'arrête là. Déjà, c'est mieux, mais ça fait quand même Naples, Bosnie, Albanie, Grande Horde. On peut dire que Naples, Bosnie, Albanie, ça fait pas très peur. On va dire ça. On va en plus réclamer plein d'argent. Ou alors des relations abandonnées. Ça plus vous abandonner, c'est trop demandé, paraît-il. Tant pis, voilà un beau pas de plus. On va laisser une armée là. D'ailleurs, vu que les autres armées vont passer par là, je pense qu'elles vont s'y arrêter. Hop. Le truc, c'est que maintenant il me faudrait l'Albanie. J'aurais dû faire des revendications. J'ai fait une poche. Soit j'attaque la Serbie. Le truc, c'est qu'attaquer la Serbie, prendre des provinces à la Serbie, c'est se mettre plus de gens à dos. Voilà. Mettre plus de monde dans la coalition, c'est pas vraiment ce que je devrais faire. L'Autriche, elle a pris combien 40. Tant que l'Autriche passe pas, je pense qu'on craint pas tant que ça. Je me verrais bien attaquer les Mamelouks avant qu'ils rejoignent la Coa. Ce qui n'arrivera peut-être pas hein, mais. Au cas où. J'ai une armée dans le coin en plus. Bon, elle fera pas grand chose toute seule, mais. La Hollande va recevoir toutes les provinces dé détenues par les dépendances bourguignonnes de culture. frisonne aux flamands. Le pays est renommé Pays-Bas. Le seul choix de Bourgogne a été l'idée semble bonne. Parce que c'est un partenaire mineur de la Bourgogne, d'accord. Autriche attaque Venise. Venise va se faire tailler en pièces, à mon avis. Mince, les Mamelouks ont rejoint. C'était ce que je voulais éviter. Peut-être qu'on attaque quand même, comme ça on casse la coa. Un Naples en plus. C'est pas grand chose Naples. On va faire ça. En plus, il y aura l'Aragon et la Castille avec nous. Allez, on avance, on avance. Grand ordre à rejoindre la colonne contre nous bonne nouvelle ils ne sont pas dans la même quoi combien représente combien les napolitains sont à peu près 20 000 moins de 20 000 si j'arrive à faire débarquer toutes mes troupes j'aurais pas de soucis a priori ils ont rejoint la république des pays-bas il y aura beaucoup d'événements rejoint la, la république des pays-bas a priori C'est vrai que j'ai des territoires à prendre par là, un autre pays dans la corde. J'ai pas regardé qui c'était. Gêne. C'est une méthode plus rapide pour amener mes troupes. pas nécessaire, l'aragon. C'est bien sympa de venir, mais vous avez beaucoup trop tard. Groupons-les pour l'instant. <aesthetic d0> soutien croissant dans la population grecque. En tant que membre éminent de la communauté grecque, Rékebkeli a une vision claire et une influence visible bien au-delà du conseil de Constantinople. Il a su en tirer parti à notre avantage, permettant d'accroître de façon importante le soutien à la fois sublime, le soutien à la fois sublime porte. à la fois à la sublime porte et aux élites turques qui gouvernent. J'ai compris. Les Grecs représentant une grosse part de ma. de ma. de mon pays, c'est intéressant. D'ailleurs je pourrais accepter les roumains ou les criméens. criméens Ah les kurdes apparemment sont Ah non les roumains sont plus intéressants Hop C'est fait Il y encore quelques roumains à prendre non, Il y a clairement l'armée de siège Et l'armée de pas La réforme divisée, d'accord, c'est en bohème C'est tout à fait ça Euh, mettons un terme changement de plan, on va fusionner et couper en deux armées égales qu'il y a un deuxième fort à aller chercher euh, de quel côté sommes-nous déjà très loin vers le légalisme continuons j'ai pas l'impression que la castille s'implique beaucoup dans la guerre je vois pas trop à elle. Alors, oh, l'Aragon qui a une armée ici. Ah, il y a des Castillans aussi, quelques-uns. Il y a 17 000 Aragonais, c'est déjà bien. ou femme d'état réputation diplomatique ça m'intéresse excusez-moi euh, petite interruption pour moi j'ai fait une pause dans l'enregistrement donc normalement c'est en direct euh, ouais, on est en train de faire une guerre de ce côté là et du côté de euh, Naples c'est à peu près fini On va leur filer un coup de main Et redéployer la dernière armée Ah je peux pas, on va juste euh, On va se mettre en mode pillage je pense On va s'arrêter là par exemple Taille navale a l'air de mal tourner en Ouais ok je suis arrivé Et j'ai renversé la situation et on a écrasé tout le monde Très bien Ça, s'avance. Euh, je veux deux étoiles, c'est ça. Ah, je les ai manqués. Grand Horde n'est plus un rival valable. Bien, ça si vous le dites. J'ai vu des vidéos d'un. Joueur sur Open 4 Qui faisait ce même euh, Le succès qui à mon avis est le plus dur euh, C'est à dire faire euh, Les 1100 1000 et une provinces Ce que je n'ai jamais fait Même en jouant déjà avec l'Ottoman jusqu'au bout euh, En propre en plus Il faut pas que ce soit des vassaux euh, Et ça m'a inspiré Et donné cette envie euh, Il avait un territoire Vraiment beaucoup plus grand que le mien Bon, il avait aussi beaucoup plus d'épisodes, mais... J'espère que j'avance au bon rythme. Je doute un peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton euh, « Vous déplacer pour faire le pillage dans les provinces avoisinantes » en considérant que l'ennemi est plus là. Euh, Peut-être qu'on va chasser les armées d'abord. Je prends beaucoup d'attrition ici. 3 points. Désert côtier. Cause d'un siège, pression du à limite de ravitaillement, il y en a pas mal aussi. Oh oh, le Ming a perdu des terrains. Quelle taille il fait 300. Oh, c'est vraiment très peu. Il a dû s'effondrer. Et vu le, le pseudo du Ming, euh, pseudo, le nom du pays du Ming, il est vraiment petit. Bon, ça va me faciliter la tâche euh, quand j'aurai des conquêtes à faire en Inde, c'est pas grave. Oh, en Chine. Dans les Indes, je peux dire, comme région géographique plus large. Alors, ils ont des rebelles. Dont on va pas forcément se charger. Ça dépend de si on est motivé ou pas. Ça dépend de si on finit bientôt la guerre ou pas, en fait, plutôt. On a une armée. Je que ce siège de la tombe. Je suis pas sûr que ça passe. Terra aride. Allez, crabouillons-les, crabouillons-les. Bah, ça passe. Ils étaient plus nombreux quand même. 43 de score de guerre 45 avec le fort Il vaut pas grand chose hein. euh, J'aimerais quand même m'arrêter J'ai revendiqué cette province, cette province Ah il me donne vraiment pas beaucoup J'aurais voulu avoir un truc genre tout ça <rire> Il considère que ça fait Vraiment beaucoup euh... Euh, Dao, il n'y aura pas de De revendications Sur les mêmes looks Je pourrais quand même leur donner du terrain on va continuer, j'ai pas de motif impérieux pour m'arrêter. On va libérer le, le fort de Dawa par exemple. Après avoir écrasé cette petite armée, ou l'avoir manqué. Bosnie a déclaré la guerre à son ennemi. Con... Euh... Euh... Euh... Venise pour le qu'on conquête carrément. C'était juste une autre question à faire, faisons là. Ah j'ai des problèmes de nombre de soldats disponibles. Ça c'est embêtant. Ceux qui regardent mes vidéos sur Minecraft euh, sauront que nous jouons Paris. Et qu'on a commencé ici et qu'on a pris la Lucianie, une partie de la Silerne et une partie de la Cossence avec notre ville. Peut-être plus, hein, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Et a priori, euh, il se pourrait qu'on prenne toute la Cossence et la Calabre. Et la Salentine. à peu près tout le sud de Naples, juste avec une ville sur le jeu. Je savais pas qu'il y avait une province qui s'appelait Bari. Euh, ah là ils sont mal, niveau enthousiasme de guerre Idéalement ça, ça tombe Idéalement ça, ça tombe et ils sont tombés sur des rebelles Bonne nouvelle pour moi Et après je vais les aider ah ouais, limitons l'individu de guerre Ah j'ai 71 et eux ils ont 14 <rire> Mince j'ai perdu le size de Naples C'est ce que je voulais éviter un autre commandant 3 étoiles là, ils sont à nouveau motivés on va attendre les démotiver on va que sur le fait que ça tombe pas à 21 c'est pas tombé il est où le port il est là on va se mettre là Serbie a revendiqué une province, qui, qui revendique ce qu'ils veulent. Il arrive un peu tard, mais c'est passé. Plus de peur que de mal. Ça m'embête qu'ils soit aussi motivé pour me faire la guerre. Sagesse rutaine. C'est la no noblesse ottomane et quelque peu déconcertée à l'idée qu'une personne sortie comme étrangère puisse travailler pour le padisha, notre femme d'État, Uren Sultan d'origine rutenne, est pourtant unanimement louée à Constantinople pour ses idées et ses pratiques novatrices. Il semble évident que nous avons encore à apprendre des autres. Un message d'espoir dans ce jeu qui crie euh, la seule vraie foi et les hérétiques... Euh... Du côté religieux, si je prends orthodoxe, il dit la population est orthodoxe et donc considérée comme païenne. Je sais plus où est le message. Tolérance envers la seule vraie foi, c'est ça, par exemple. Euh... Agitation dans le pays pour moins d'impôts, allons-y. Je vais reprendre le fort facilement Oh il y a encore une bataille Auquel je ne participe pas Bataille navale Vous êtes peut-être effrayé J'ai personne pour faire le On va prendre un autre général What Vous y passez quoi mon général J'ai pas eu le temps de le mettre Ok, C'est mieux Bataille gagnée, siège de Naples repris. Comment ça se fait qu'ils aient encore tant de score Il y a Aden et Hormuz. J'ai la flemme de les faire sortir. Hormuz, il est démotivé. Peut-être qu'il sort pour paix blanche, pour rien. Gagné. On m'a fait monter pas mal en score de guerre pour euh, juste une petite vérification. Ils veulent bien me céder tout ça. Il y aura Karakoyunlou, Grande Horde. Mamelouk Jen. Ah, c'est trop pour eux. What, ils voulaient bien à l'instant. Bon, on va se so tuer une autre armée. C'est une régence, ça ouais. On fera le nombre de maximum de culture plus tard. Et là, quel âge Mon 11 ans, ok, ça va pas durer longtemps. J'hésite à prendre un pied en Italie, sors juste, juste à côté de Rome. Alors on fera ça plus tard On va commencer par les territoires euh, Donc 84, 0 i On va écraser une armée Ah Oula ils ont pris énormément à la char Des les Ah trop tard ah, Je pense qu'on a perdu là Malgré leur malus, gagné on a perdu Enfin <rire> Perdu on a perdu plutôt C'est le ce genre d'événement qui peut rapporter un peu de trucs Plus administrative pour des ducats Je prends on va dire Plus des relations avec plein de gens mon armée peut-être que je peux l'amener par là 37 000 de déficit d'hommes et c'est pas une bonne nouvelle heureusement j'ai du soutien ah, on va ignorer les paysans on va bientôt faire la paix on enfin, mettre avec la moelle la vie on va les attendre un peu Bougez pas bon sang Discipline ou combattir de la cavalerie De toute façon c'est un bonus de court terme Donc on va prendre combattir l'utilité de la cavalerie C'est une montagne et un fort Ouais donc c'est eux qui ont le malus Ça ça mérite Non Bon je les ai pas tués en un coup Ok ils vont arrêter de se plaindre maintenant Ils veulent bien ils veulent bien, même c'est des non. Là, ça mettrait les pontifico dans la quoi, probablement d'autres gens que je ne souhaite pas voir. Donc, nous euh... tirons pas le diable par la queue. Contentons-nous de ceux qui sont plus ou moins déjà dans la coalition. J'ai coquillé le Levant. Et en partie pour ça que je voyais toutes les revendications, je n'avais pas fait gaffe, mais du coup ça me donne un... une revendication sur toute l'Egypte. J'ai un autre missionnaire parce que je possède euh, la ville sainte probablement. Ah et là je peux commencer à mettre en.. compagnie commerciale. Peut-être que ça vaut la peine. Ça fait quoi compagnie commerciale déjà euh, commercial local, oui. Moins de puissance des missionnaires, on les convertira pas. Limite navale plus importante. Propagation des, in des institutions. Coût de gouvernance de la province, plus 25%. Euh, et ça remet la production à, à fond. Ah, c'est déjà un état la Palestine. Non Pourquoi qu'il y 40% par endroit Je sais pas. Alors, chasser le passé, il revient en galop. Nos engagements pour une coopération plus littérale, libérale, de la place des citoyens au sein de l'État poussent nos voisins à nous considérer comme un pays voyou. Euh, S'appliquant à saper les droits traditionnels des têtes couronnées de l'église et des corporations. Ne pouvons-nous faire confiance qu'à ceux qui partagent nos idéaux Je prends moins 20 avec tout le monde et 5 vers le mysticisme. D'accord, bah tant pis. Je peux pas... Pas lutter alors en 1519, une fois encore, les chiites d'Anatolie occidentale se soulevèrent. Ils étaient cette fois menés par un homme charismatique dénommé Célal. Au cours des siècles qui suivirent, le moindre soulèvement en Asie mineure, qu'il soit ou non un caractère religieux, fut qualifié de Célali. Euh, Peut-être que les écraser ça permettrait de qu'ils ne se soulèvent plus. Dirvji, c'est quelle province Logiquement, c'est une province shit. C'est là, ok. On va s'y rendre avec un très bon général. Voilà, ça a eu sans soucis sans trop de pertes. Alors, on a des territoires à un peu partout dans le pays. On va rester entre les deux. Ils vont aller vraiment loin là-bas. Et j'ai pas de quatrième armée. Je croyais. C'est juste moi qui arrivais. On a 6. J'ai quasiment atteint ma capacité de gouvernance. On montera à développer l'administration si jamais on a encore des soucis. Je crois qu'il y a beaucoup à prendre sur l'état c'est moi, voilà euh, on va pas établir les états pour l'instant on peut pas en faire des compagnies commerciales celle là ils sont agités, qui est le plus agité les albanais il faut une armée côté albanais et les grecs ils sont pas encore complètement apaisés parce que je les convertis pour l'instant et eux c'est pareil à peu près Enfin, non, eux, c'est parce que je les ai pris récemment. Mais ils sont agités. aussi. Et eux aussi. C'est aussi parce que je les convertis. Ils sont grecs, tolérés dans notre empire. Et puis, on a des Albanais et des Serbes. Eux, ils se soulèvent pour quelles raisons L'astitude de guerre et sur expansion, c'est tout. D'accord. C'est embêtant, ça. Eux, c'est pareil. Ils se soulèvent juste pour ces raisons-là. L'astitude de guerre, ça descend. Sur expansion, ça va. descendre d'un bond prochainement. Grosso modo, cest à qu'on va avoir du moins 5 une fois que ce sera fini. Euh... Prenons pas l'agitation, limitons les impôts. J'ai plus besoin de réserves pour l'instant. Je pensais que les ottomans étaient un puissant fonds de réserve militaire. Il semblerait que j'y sois venu à bout, alors qu'on a quand même une euh, grande surface territoriale. Peut-être qu'il faut que je prenne les doctrines de quantité pour euh, augmenter encore plus euh, les bonus que j'ai déjà. Et voilà, tout est légitime. Allez y a Timorin, c'est ça qui m'inquiétait un peu. Caracol Ah si, on a encore une trêve, j'ai pas vu. Et on est en conseil de régence, pas que je l'oublie quand même, jusqu'en 19. Et le conseil de régence prend fin en 1520. Tant pis. On va pas les attaquer dès la sortie du truc. Mais il n'y a plus personne dans la koa, donc c'est pas très inquiétant. Finalement, j'aurais pas vassalisé la, la Crimée, mais j'aurais quand même récupéré les territoires euh, centraux de la Crimée. Donc ceux-là, je pense c'est des territoires criméens aussi. Alors, grande réforme de la marine. Je vais plutôt prendre les points. Le coup des navires m'intéresse pas vraiment. J'ai une tech euh... militaire à... Enfin, une doctrine militaire à finir qui va me rapporter recouvrement du moral. Plus de limites terrestres, plus de discipline. On accepter les nouvelles cultures. Oh, c'est très calme maintenant. Ça, c'est bien. Ibassan, Blitzy. Vas-y plutôt sur Blitzi toi. Ibassan, je sais pas si jamais je suis dans le coin. Pas du tout. Ah, c'est les Albanais. Bah, je peux m'y mettre, mais logiquement, cette province, elle va devenir rebelle à la place. Ah non. Pas. Parce qu'elle a moins de elle n'a pas de séparatisme. J'ai envie de faire Ragus, c'est un point commercial important. On va pas dépasser la capacité de gouvernance, c'est bien. Euh, il est temps de s'arrêter, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, toujours sur Open Science 4